TAMTOS, en fait, je, on vous présente TAMTOS parce qu'il répond à un ensemble de caractéristiques qu'on vous a présentées dans les diapos précédentes. En ce qui me concerne, en tout cas, ça c'est ça qui euh, me procure un sentiment d'auto-efficacité tel que mentionné dans la diapo 3. Euh, TAMTOS, pourquoi je le prends, c'est qu'en fait, il est facile d'utilisation, il permet de faire des lignes du temps pertinentes sur le plan visuel, peut-être pas avec autant d'artifice qu'on le voudrait, mais c'est très efficace. Euh, <coughs> je vous dirais qu'il y a Très peu de bugs, comme on pourrait dire, en lien avec l'utilisation de Time Toast. Alors ici, on vous offre un, un exemple en lien avec la sédentarisation, telle qu'abordée au secondaire. Alors, euh, plusieurs qualités qui peuvent être associées à Time C'est qu'en fait, ben oui, évidemment, on peut créer des événements. Ce qui est le fun avec Time Toast, je ne sais pas si vous le voyez ici, avec euh, le néolithique, mais en fait, on voit qu'on peut créer des durées, euh, excusez-moi, des périodes. On peut insérer des images. On peut y insérer des images, donc télécharger littéralement des images pour appuyer nos événements. Time Toast, on va le voir un petit peu plus tard, ça peut être autant des lignes horizontales que des lignes verticales. Et aussi, moi, ce que je trouve qui est une très grande force de Time c'est qu'en fait, il y a une banque de lignes du temps en ligne créées par d'autres utilisateurs et qui sont accessibles via Time Toast. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Donc, ici, vous avez un exemple. En fait, c'est la même ligne du temps que, que la page précédente, que la diapo précédente. Simplement, elle est, euh, elle est ici verticale. Et pourquoi on vous l'a présenté de façon verticale? C'est qu'en fait, on peut vous montrer de cette façon-là les descriptions d'événements qui sont associées avec chaque événement et euh, l'image aussi qui a été euh, associée aussi avec l'événement. Donc, ça vous, ça vous permet d'avoir une, une espèce de, de, de vision verticale pour vous montrer les, euh, les différentes possibilités liées à Time Toast. Alors, Time Toast, par où commencer? Eh bien, euh, vous allez sur le site. Euh, là, vous allez voir que des fois, les, euh, la page, elle est en français. Et d'autres fois, elle est en anglais. C'est qu'en fait, mon Google Translate a décidé de s'activer à certains moments, puis à d'autres moments, peut-être de prendre des pauses. Alors, à quelques moments, comme ici, nous allons l'avoir en français. Donc, vous allez sur le site de TimeToes.com, vous allez cliquer sur euh, Vous inscrire ici. Par la suite, évidemment, vous allez euh, vous inscrire ou vous connecter, mais ici, ça sera Vous inscrire et choisir euh, évidemment le plan public gratuit. Ça répond évidemment à une caractéristique euh, propre à l'enseignement à distance qu'on vit c'est la simplicité et la gratuité. Ou vous choisissez le forfait désiré. Donc, ici, on va opter pour le forfait de base gratuit. Par la suite, vous allez procéder à votre inscription. Donc, vous allez rentrer vos données. Faites attention, ici, euh, vous avez une, une question de sécurité variable. Donc, euh, là, si aujourd'hui, vous voyez, par exemple, qu'est-ce que 14 moins 4 Bien, c'est ça pour aujourd'hui, mais une autre personne va devoir répondre à la question euh, « Quel est le contraire du Nord? » ou euh, « Quelle est la journée après jeudi? Euh, » Voilà. Et attention ici, euh, confirmation de l'inscription par courriel. Donc, bien important de vérifier ces courriels indésirables. Donc, une fois votre compte créé, vous allez arriver dans ce qu'on appelle votre tableau de bord. Donc, là, ici, vous voyez mon tableau de bord que moi-même, en fait, qui est mon tableau de bord de mon compte TimeToast Et vous voyez les lignes du temps que j'ai, euh, ben, en fait, qu'avec euh, que, que, que, qu le temps, j'ai pu élaborer, euh, soit individuellement ou en équipe, en collaboration. Donc, euh, une, fois que votre, euh, une fois que vous avez fait votre ligne du temps, qu'elle est déposée ici, eh bien, c'est ici que vous allez... Euh, par exemple, paramétrer, vous allez mettre en place les premiers paramètres de votre ligne du temps. Euh, euh, donc, par exemple, ici, je vais attirer votre attention. Ici, on va prendre, par exemple, la ligne du temps sur Samuel de Champlain. Donc, vous avez soit regarder, éditer, euh, l'effacer ou la partager. Donc, moi, je tire votre attention sur partager parce que je pense que c'est une fonction qui vous intéresse euh, de, de, de soit partager votre ligne du temps ou vous voulez que vos élèves, partage la ligne du temps qu'ils ont euh, qu ont élaborée. Euh, oui, souvent c'est les mauvaises traductions, je regarde de base, public, euh, ça dépend en fait, il faudrait voir, là, mais euh, je pourrais répondre à cette question-là un petit peu plus tard euh, dans le chat, en effet. Donc ici, par exemple, Samuel de Champlain, donc, euh, vous allez pouvoir partager, mais j'attire votre attention aussi sur draft et public. Uh, « Draft », ça signifie simplement qu'elle n'est pas uh, publique, c'est-à-dire que vous ne la partagez pas, vous ne la mettez pas dans la banque de ligne du temps, tant ou son temps que vous n'activez pas la fonction « Publique » ici. Donc, il faudra la mettre à public pour, rendre, euh, pour pouvoir euh, rendre accessible euh, votre ligne du temps à tous les utilisateurs de « Time Toast ». Ici, j'attire aussi encore votre attention, c'est que vous avez euh, d'autres paramètres. Une fois que vous arrivez dans Time Toast, vous avez fait « Edit », vous avez par exemple ici l'avis de Samuel de Champlain et vous allez élaborer d'autres paramètres. Donc, c'est un peu les paramètres que vous avez vus dans la page précédente, mais très important ici d'activer la catégorie « Histoire » et, encore une fois, le statut euh, de votre ligne du temps qui est public. Pourquoi parce qu'ici, vous avez euh, deux fonctions qui est Search, en fait qui est Rechercher et Public Timelines. Euh, et c'est ici euh, que vous allez avoir accès euh, aux lignes du temps des autres utilisateurs et que votre ligne du temps va devenir accessible pour les autres utilisateurs. Alors, comment ça se traduit? De la façon suivante. Donc, si vous voyez ici, j'ai fait des, des petites captures d'écran qui indiquent, par exemple, que si vous recherchez une euh, ligne du temps en fonction des catégories, ben, vous avez toutes les catégories, euh, vous avez quelques catégories, si possible, donc art, culture, des biographies, euh, vous allez avoir euh, ben, sciences et technologies, les films. Donc, ce sont des lignes du temps qui ont été euh, classées selon euh, leurs catégorie que les utilisateurs ont décidé d'identifier. Cependant, si vous, utilisez, si vous identifiez pas votre ligne du temps selon une catégorie, bien, elle sera classée ici, dans « Non classée ». Ce qui rend dommage parce que je pense qu'on est en histoire et c'est intéressant de classer notre ligne du temps ici en histoire. Alors, elle pourra être classée ici. Autre fonction intéressante, si on revient ici, je vous ai parlé d'une fonction qui s'appelle « Search », en fait, qui est recherchée. Eh bien, si on regarde ici, vous, j'ai fait euh, une petite recherche qui s'appelle Première Nation. Eh bien, vous avez une TimeToss recherche pour vous des lignes du temps en lien avec le thème Première Nation. Donc, vous avez pu écrire euh, peut-être Maurice Richard ou Révolution tranquille ou euh, Moyen-Âge et vous auriez à peu près euh, vous auriez ces résultats-là qui arriveraient euh, ici dans la fonction Rechercher. Euh, donc voilà, ici c'était pour vous donner un exemple de ce que ça donne, une ligne du temps, version horizontale de la vie de Samuel Le Champlain que j'ai élaboré. Donc si vous pouvez voir ici, là, j'ai associé des images à chacune des, des, des événements, des dates. Et ce qui est le fun avec euh, aussi uh, Time Toast, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des périodes. Donc ici par exemple, j'ai décidé de mettre, euh, d'identifier l'occupation française <cười> Euh, de la Nouvelle-France. Après ça, j'ai décidé de mettre de l'avant, d'identifier la courte période entre 1629 et 1632, qui est une occupation anglaise, souvent on l'oublie, mais euh, peut-être que vous vous souvenez de l'épisode des frères pour, après ça, euh, revenir sous occupation française à partir de 1632 euh, jusqu'à 1760. Alors, voilà. Voilà, alors tout le monde ici, je vais, aller ce, je vais y aller pour un, un, une petite séquence là, pour plusieurs minutes. En fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre euh, la vie et épidante de Louis Cyr, si euh, vous le voulez bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme je l'avais présenté dans, la, dans les diapos euh, précédentes, on va faire, euh, on va éditer, en enfin, fait, notre ligne du temps. Et là, si vous voyez bien ici, j'ai draft, c'est-à-dire que ma ligne du temps n'est pas, euh, euh, pas du tout en ligne, elle n'est pas publique. Tant ou son temps que, je, que je, ne la fait, je ne la mets pas en mode public, elle ne sera pas partagée par euh, l'univers en, en entier, donc euh, la communauté utilisatrice euh, de TimeTalks. Donc, je vais la laisser en draft et je vais aller éditer ma ligne du temps. Et là, je vais, ce que voyez-vous, j'ai fait ma ligne du temps, j'ai donné un titre ici. Ah, vous voyez rien? Personne ne voit rien, non? Donc, euh... oui, ok, vous voyez, il y en a qui voient, c'est très important que tout le monde voit. Là, j'ai enlevé la... Est-ce que quelques personnes pourraient me confirmer que vous voyez bel et bien ma page TimeToast? Toast? Ici. Moi, en tout cas, j'ai l'activation, j'ai le partage d'écran bien activé. Il faut simplement me, me le confirmer. On voit. Oui, moi, je vois. OK, parfait. Donc, on continue. Alors, ici, ce que je peux faire, c'est que je vais rajouter un événement à la vie fort trépidante de Louis Cyr. Alors, j'avais déjà commencé ma ligne du temps. J'avais téléchargé une image. Mais ça, c'est des fonctions qui sont de base que vous allez vous approprier. Et donc, je vais vous montrer dans les prochaines minutes de toute façon. Alors, euh, bon, vous voyez que j'ai fait déjà un petit travail en amont. Alors, euh, j'avais déjà décrit mes événements, je les ai modifiés, je n'ai pas vraiment fait de question de, de, de respect de droit d'auteur. J'ai paraphrasé Wikipédia et autres sites. Donc, je vais faire copier ici, mais je pourrais très bien rédiger euh, ma... mon événement. Je vais coller ici le titre. Je vais donner un titre à mon événement qui est « Champion canadien en 1886 ». Ça, c'est des données que j'ai collectées, que j'ai faites ces derniers jours. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire « Champion canadien » et ici, je vais écrire « 1886 ». Et donc, euh, je n'ai pas besoin nécessairement de marquer le mois, vous voyez là, c'est un, une méthode anglo-saxonne. Donc, j'ai pas besoin d'écrire le mois, le jour, tout simplement. Donc, même si vous mettez juste l'année, ça va très bien fonctionner pour faire votre ligne du temps. Donc, Time Toast n'exige pas nécessairement, euh, en tout cas, aux dernières nouvelles, n'exige pas nécessairement mois et jour. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher une image en lien avec... Euh, dans la mesure du possible, là, bien évidemment, une image qui est en adéquation avec notre événement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Upload, et moi, je vais aller chercher une image de Louis Cyr, ici, et c'est peut-être ici le petit défaut de, de Pine Toast, c'est-à-dire que des fois, il est très long à uploader une image, en fait. Donc, à télécharger une image, de l'amener jusqu'ici, bon, voyez-vous, je vais devoir changer euh, l'image. Si je prends celle-là. Donc, vous allez voir des fois que la procédure de téléchargement, c'est parfois très long, c'est même excessivement long. Donc, c'est peut-être le petit défaut de TimeTo, c'est que des fois, on a l'impression qu'il ne télécharge plus ou qu'il fait continuellement du téléchargement, mais des fois, vous allez faire simplement créer l'événement et vous allez voir que l'image est associée euh, à votre événement. Donc, je vais prendre une chance ici, je vais créer l'événement. Et en principe, je devrais avoir l'image associée. Ah, voyez-vous, ça a fonctionné dans ce cas-ci. Donc, il faut juste être un peu patient, ne pas paniquer et attendre le téléchargement éternellement. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ou ça va? Ce que je pourrais faire ici, c'est, attention, les durées. J'avais parlé de durée, en anglais on va appeler ça un time span. Et le time span, on pourrait euh, donner, en fait, c'est un nom d'une période. Nous, on va, on va souvent utiliser le terme de période. Par exemple, on pourrait écrire « industrialisation » ou euh, ce qu'on pourrait faire, tu sais. On pourrait, euh, on sait que euh, Louis Cyr a vécu une partie de sa jeunesse à Lowell au Massachusetts. Vous savez, c'est durant la grande période d'exode des Canadiens français qui sont partis, euh, qu'ils ont, ils ont immigré du Québec pour aller travailler dans les manufactures du nord-est des États-Unis. Alors, on pourrait écrire... Euh, Exode Massif des Canadiens français aux États-Unis. Exemple. Et nous, on sait que, en tout cas, moi, je, je, je crois que c'est entre 1840 et que ça s'est terminé en 1930, tout simplement. Et je vais créer, si on veut, ma durée. En fait, vous ne la voyez pas bien ici, c'est écrit « période de 1840 à 1930 ». Cependant, si je fais « Edit, », excusez-moi, si, si je fais « regarder cette ligne du temps », eh bien, non seulement j'aurai mes événements avec les brèves descriptions, mais j'aurai aussi la durée ici, en fait, une période que j'ai bel et bien définie parallèlement aux événements de mon personnage. Donc, je pense que vous avez compris un peu le principe. Ça, c'est la version, euh, par exemple, ligne du temps horizontale. Cependant, je préfère une liste d'événements comme ça avec cette fonction-là. Ah oui, c'est une, une bonne question, en fait, Mélissa. Donc, tu poses la question, est-ce qu'on peut trouver directement des images du web où il faut au préalable avoir trouvé et enregistré des images? Euh, il y a beaucoup d'applications qui permettent, en fait, d'aller directement sur le web, aller chercher vos images, euh, les images dont vous avez, dont vous avez besoin pour l'associer à l'événement. Cependant, je vous dirais que pour éviter euh, les bugs ou euh, les, les, les problèmes, je dirais qu'il est beaucoup mieux de télécharger d'abord les images pour ensuite euh, les re-télécharger dans l'application ici dans TimeToast. C'est là où vous allez rencontrer le moins de problèmes, je vous dirais. Donc, euh, voilà. Oui, en effet. Oui, il faut pratiquer un petit peu. C'est assez facile. Euh, je vous dirais que contrairement à Freeze Chrono, tout le monde, avant que vous quittiez, c'est sûr que Freeze Chrono, il y a plus de fonctionnalités. On peut plus personnaliser, si vous le voulez, la, la ligne du temps. Euh, Steve l'a présenté. Euh, euh, cependant, je vous dirais que si vous commencez avec des lignes du temps en ligne, dans un contexte d'enseignement distant, je vous dirais que Time Toast est tout désigné, si vous n'êtes pas nécessairement habitué, parce que ça travaille beaucoup pour vous. Vous n'avez pas nécessairement à mettre en place des paramètres, euh, des éléments esthétiques, euh, vous pouvez le voir, là, avec euh, si je vous montre ici, là, la mise en forme, en fait, là, elle se fait automatiquement. Euh, vous n'avez pas euh, nécessairement euh, à travailler, à réfléchir, vous exposer à des, à des problèmes techniques. Euh, cependant, euh, bien évidemment, quand on fait la ligne du temps comme ça, ben oui, si vous n'aimez pas le, le mauve, si vous n'aimez pas le violet, Bien évidemment, euh, ça devient euh, problématique pour vous, mais il va falloir s'y faire. Moi, c'est ce que j'aime de Time c'est sa simplicité d'utilisation. Tout simplement. Et ça se partage super bien. Euh, ce que, si vous le voulez bien, je pourrais même, euh, par, par exemple, partager cette ligne du temps-là avec quelqu'un d'autre. Comme ça, vous auriez un aperçu. Euh, je pourrais lancer un concours. Le premier qui m'envoie son courriel, je lui envoie, euh, je lui partage. Euh, euh, je lui partage son.. Euh, je partage la ligne du temps fait. Tenez, ça va être plus simple comme ça. Alors, avec ça, ça va vous donner une idée de comment les élèves ou vous, vous pouvez partager votre ligne du temps. Voilà. Euh, pour répondre à Marika Corriveau, non, c'est peut-être pas normal que vous ayez un courriel de confirmation. Euh, je vous demanderais d'être peut-être simplement patiente. Ça va arriver d'une minute à l'autre. Voilà. Euh, ben écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il subsiste encore des questions concernant l'utilisation de Time c'est assez simple d'utilisation, je vous dirais. Il faut juste un peu, euh, euh, si on veut, euh, patauger dedans, essayer par euh, fabriquer vos lignes du temps par essai-erreur, mais globalement, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème majeur, puis que si vous êtes un nouvel utilisateur de lignes du temps en ligne, c'est quand même assez simple d'utilisation, je vous dirais. Euh, Alicia? La question, la suivante, c'est qu'en fait, euh, tu me poses la question, je ne souviens plus si on fait le même en français, c'est qu'en fait, il n'y a pas de version française, par défaut, euh, Time Toast est en anglais. Cependant, moi, j'ai un Google Translate là, qui s'active automatiquement, puis qui fait de mauvaises traductions, traductions euh, approximatives des termes anglais vers le français. Alors, je te dirais que non, il n'est pas en français. On ne le fait pas en version française, mais euh, vous allez voir, là, votre Google Translate pourrait... Ouais, c'est ça. Moi aussi, le... mon Google Translate fait des siennes aussi. Alors, à vous de voir, là, des fois, ça... On va, On va aller vers le français, des fois, il reste en anglais, C'est à vous de voir, là. Va... Vous allez toujours avoir une petite, noti... une petite notification de... anglais français. Moi, des fois, j'ai l'option espagnole. Donc, euh, voilà. Alors, euh, si n'y a pas d'autres questions... Ben, moi aussi, je vais vous souhaiter une bonne journée. On va pouvoir retourner à la salle principale. J'espère que ce petit atelier vous a aidé à partir votre, votre, votre conception de ligne du temps en ligne. Oui, okay. tout à fait. Euh, donc, c'est juste pour vous faire part que euh, moi, j'avais tenté l'année passée de me créer un compte, puis euh, ça avait été euh, compliqué. Je l'avais fait même sur deux adresses. Puis finalement, hier soir, j'ai réussi à faire fonctionner le tout. Euh, okay. il y a comme une étape qui n'est pas claire, c'est qu'il faut s'envoyer, demander une demande de, de confirmation d'e-mail e dans la procédure. Fait que ça peut compliquer les choses. Ma collègue n'avait pas, pas été capable de se connecter hier, puis finalement, ce matin, je lui ai donné le renseignement, puis ça a bien été. Peut-être de le préciser pour tout le monde. Oui, en effet. Ben merci de me le rappeler. Euh, en fait, on l'avait dit hier. Euh... En fait, on l'avait mis dans le diaporama, il faut faire très attention parce que de plus en plus, les applications demandent un courriel de confirmation et donc, allez voir dans vos indésirables. Euh, je sais que ce n'est pas toujours évident, je sais qu'hier, il y a des gens qui m'ont euh, communiqué le problème comme quoi euh, ça prenait du temps avant d'avoir le courriel de confirmation. Donc, il euh, faut être, être prudent par rapport à ça pas nécessairement de réponse tout de suite, mais effectivement, euh, des fois, ça, ça, ça pose problème en effet d'avoir le courriel de confirmation. Mais de plus en plus, je vous dirais que les applications gratuites euh, vont vous demander d'aller vérifier avec un courriel. Hier, je, par exemple, j'ai ouvert un compte Mindomo pour faire des cartes conceptuelles en vue de la, de la formation sur les cartes conceptuelles, puis on m'a de, demandé d'aller confirmer dans mes courriel aussi. Oui, bien en fait, Donc, Excuse-moi, je ne voulais pas... Oui, allez-y, allez-y. Non, pour s'en euh, le, le courriel, il ne rentrera pas si on ne le demande pas. Il faut cliquer oui, dans l'onglet « Demander un courriel de confirmation ». OK. ben ça, en toute honnêteté, je vous avouerai que ça m'a échappé. Pour de vrai, là. Ben, merci de me le dire, en fait, puis de le partager. Bien, euh, ça dépend euh, de... c'est peut une ferai... nouveauté. OK. Parfait. Euh, Est-ce est qu'il y a d'autres questions en fait, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à Stalls? Oui, OK. ben merci, merci, Mélissa, en effet. Pour certaines personnes, ça peut, en effet, aller directement. Là, que, je crois que Justine, je pense que c'est Justine qui est intervenue, euh, avait commenté euh, dernièrement. Effectivement, le, le courriel peut rentrer directement du moment qu'on fait « subscribe » ou « inscrire ». Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau technique? Parce que sinon, je peux y aller avec une, une petite présentation. J'ai préparé, préparé un petit truc en fonction de mon time toast à moi. Puis on, ça pourrait faire une espèce de petite révision par rapport à hier. Puis si vous voulez, je vous partage ma ligne du temps par la suite. Ce que vos élèves pourraient faire. Donc, pas d'autres questions. Marjorie, bienvenue. Alors, si vous voulez, s'il n'y a pas de questions, si vous voulez bien, euh, ce que je vais faire, je vais procéder à une petite présentation, vu qu'on n'a pas nécessairement beaucoup, beaucoup de temps, puis je ne veux pas non plus euh, vous retenir trop longtemps. Je pourrais vous partager mon écran, puis vous montrer un peu comment ça pourrait euh, s'articuler tout ça avec, euh, avec un exemple concret. Alors, euh, je sais pas. Donc, euh, est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit pouce dans les airs ou un petit « OK » comme quoi vous voyez bel et bien mon écran? Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, euh, ici par exemple, euh, comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai décidé de faire les inventions québécoises de 1850 à 1960. Évidemment, on va revenir sur la fonction, je vous dirais. C'est celle-là qui, qui est très importante pour moi c'est que je limite public ». Donc, en principe, quand je la mets public euh, », ça veut dire que lorsque je vais faire, euh, lorsque je vais faire, excusez-moi, lorsque je vais faire search ici et que, je, et que je vais faire les inventions québécoises, ou si je fais histoire québécoise, eh bien, je vais pouvoir retrouver ma ligne du temps Invention québécoise. Alors, c'est vraiment important ici de la rendre publique, évidemment, tant qu'ils sont tant que votre ligne du temps n'est pas terminée laissez-la sur euh, Brouillon, Draft. Autrement, ben c'est aussi une petite page ici, une petite fonction qui vous permet de partager cette ligne du temps-là avec qui veut bien euh, ben, en prendre connaissance. Donc, voyez-vous, je ne peux pas la partager si je ne la mets pas en mode public. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je dois la rendre publique avant de la partager. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la copier et je vais vous la communiquer tout de suite avec VIA. Donc, vous allez même pouvoir prendre connaissance de ma ligne du temps. Et voilà. Alors, c'est de cette façon-là, par exemple, que vous pourriez communiquer votre ligne du temps à vos élèves ou des élèves qui ont fini leur ligne du temps. Je vous dis, time c'est vraiment facile pour ça. Ils pourraient vous communiquer votre, euh, leur ligne du temps. Alors, on y va très rapidement avec euh, Edit. Donc, je vais éditer ma ligne du temps. Donc, voyez-vous, ici, là, j'ai je pas grand-chose, j'ai mis invention du beurre d'arachide. Pour ceux qui ne le savaient pas, le beurre d'arachide est une invention euh, montréalaise, même, je dirais québécoise. Alors, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer ma ligne du temps. Euh, c est, c est, c est, alors, j'ai invention du beurre d'arachide et j'ai fait un petit travail préalable de description. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai fait. Euh, J'avais euh, préparé un document, et j'ai fait euh, des recherches quelques heures avant la formation. Donc, ici, par exemple, j'ai euh, le bar d'arachide. Je m'étais fait un petit document Word. Je suis allé chercher des informations sur Wikipédia, sur Encyclopédie canadienne. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma description ici et je vais mettre 1844 et je vais même aller télécharger une image. Alors, tout dépendant de ce qu'on veut travailler avec les élèves, on peut soit travailler bien, une image pertinente, euh, je vais même vérifier la qualité du français dans la description. Euh, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider ce que vous voulez bien euh, corriger et vérifier. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand moi j'assiste à des formations sur des nouveaux outils, moi j'essaie d'entrevoir déjà les consignes qui pourraient être sur papier, là, qui vont tenir sur un trois-quarts de page que je vais donner à mes élèves au premier cycle ou au deuxième cycle du secondaire en histoire. Alors ici, petit problème, hein, on a le... Le défaut dont je vous avais parlé hier dans la formation, c'est que le, la procédure de téléchargement, de upload de l'image, elle est vraiment lente. Euh, par contre, je vous dirais qu'une fois sur deux, même si c'est lent et que vous faites « Update », ah, voyez-vous, elle, elle a téléchargé l'image. Si je fais « Update ben », déjà, j'ai euh, déjà une bonne idée de à quoi pourrait ressembler mon événement. Donc, la date, le titre, la description et l'image qui est associée. Et donc, si je vais ajouter un événement ici, j'en ai ajouté euh, un autre parce que la souffleuse à neige est une invention québécoise. Simplement pour me encore une fois. 1925. Je ne sais pas s'il y en a qui demeurent sur la rue, euh, qui demeure dans la maison neuve mais il y a une rue qui s'appelle la rue Sicard, et la rue Sicard, elle a été nommée en l'honneur de l'inventeur de la la neige. Donc, encore une fois, c'est encore le, le petit défaut de Phantoms qui prend du temps à télécharger les images. images et des fois, ben, ça ne réussit pas toujours, mais je vous dirais que la majorité du temps, ça fonctionne. Oui, désolé pour Arachide. Merci beaucoup. Alors, euh, je suis toujours en mode partage d'écran. Vous voyez, ça prend déjà peut-être un petit peu de temps. Et je pourrais intégrer une dernière fois un événement avec sa description. décide de se fabriquer un masque pour se protéger des montagnes. Évidemment, il y a moins de fonctionnalités il y a moins de fonctionnalités que freeze-chrono, mais euh, je vous dirais que je, je donne un cours de didactique là, et même, euh, même les étudiants didactiques le trouvent assez pertinent, ce site, et ça dépend de ce qu'on veut corriger, ça dépend de ce qu'on sait quoi de nos intentions d'apprentissage derrière le fait qu'on veut travailler la ligne du temps euh, à distance ou euh, via un logiciel. Donc, voyez-vous, le souffleuse de neige a pris du temps à télécharger, mais finalement, euh, ça c'est quand même... Euh, c'est quand même produit, l'image est apparue. Euh, donc, vous même faire le test avec votre compte, vous faites chercher ma ligne du temps, donc parce qu'elle est rendue publique, et je vous rappelle en fait cette fonction-là, qui est ma foi très intéressante, qui est quand même de chercher des lignes du temps euh, thématiques qui sont mises à la disposition des utilisateurs, donc vous en avez quand même un, un certain nombre, regardez, là, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de pages, là. il y a, Beaucoup de possibilités, évidemment, je vous inviterai à vous faire voir aussi qu'elles ne sont pas tous en français. Et donc, je vous inviterais quand même à demeurer vigilant parce que, euh, ben voilà, ce sont, pas tous, sont de qualité assez variable en général. Mais on peut quand même s'y fier, ça peut nous donner une idée de ce que les autres utilisateurs ont décidé de retenir comme événement important en fonction d'une période. Est-ce que des gens ont des questions, en fait? et pouvez euh, même intervenir de vive voix, là, je crois que j'ai entendu tantôt. Alicia, vas-y, je t'écoute. Est-ce euh, que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je t'entends très bien, du moins. Ok, super. En fait, euh, j'ai commencé à créer une ligne du temps, puis là, j'ai comme eu un petit moment où j'ai dû quitter, là, puis revenir là... Euh... La formation, je ne sais pas vous en avez parlé, sinon je, je m'en excuse. Euh, Aucun fond, problème. Là, quand, quand, quand il y a une ligne du temps, là, j'essaie de la créer. Fait que là, moi, je, je voulais faire, mettons, deux périodes. Je voulais oui. démontrer que c'est des temps modernes et pas contemporaines et embarquer dans oui. la première phase d'industrialisation qui est aussi une période. Tout à fait. C'est chez sur plusieurs. Fait que, oui. Là, j'ai fait ça. Et là, ça se met en verticale, comme c'était comme euh, tantôt votre ligne du temps. Ouais, tout fait si fait, oui. Ça je veux qu'elle soit là, à l'horizontale, c'est pour voir ouais, vraiment je... la période qui, qui va de telle date à telle date pour que ça soit visuellement plus simple. Peut-être que vous en tout avez parlé, fait. mais je Oui, puis juste une petite fond. Est-ce que vous, tout le monde voit est -ce que vous voyez mon écran actuellement? Oui. Oui, je voudrais que ça ressemble ça, ça à ça. Là. OK. En fait, la fonction, c'est ici. C'est menu. Euh, lorsque vous allez faire Edit Timeline, elle va apparaître comme ça par défaut, en fait. Donc, Mais si vous voulez l'avoir de façon verticale, vous allez l'avoir ici en fonction View This Timeline. Donc, c'est d'avoir une vue, euh, une vue de ligne du temps. C'est vraiment View ici. Donc, quand vous voulez la modifier, la ligne du temps, c'est ici. Donc, c'est ici que je vais travailler mes périodes, mes modifications, mes titres ou changer mon image. Mais une fois que je quitte, que je veux avoir la ligne du temps horizontale, j'activerai avoir une vue sur la ligne du temps parce que, je, voilà, c'est comme ça qu'on va la disposer horizontalement. Et okay, ici, une autre petite fonction qui est liste. Donc, vous pouvez même travailler à partir de ce petit bouton-là. Alors, si vous avez la liste qui apparaît ici, donc ça, ça donne une ligne du temps verticale, mais si je veux l'avoir horizontale, il faut vraiment viser timeline ici. Whoops, je ne peux pas pourquoi il y a ça. Ah voilà, parce que ça a descendu. OK. OK, que J'avais deux places ici et en haut. Là. Super, merci. Ben, plaisir. Euh, D'autres questions. Annie, je t'écoute. Oui, vas-y, Annie. Hum. Hum, c'est une bonne question. Okay. Hum, Est-ce que, pourtant, je... Est-ce que tu m'entends, Annie? Il faudrait peut-être activer ton micro. Je ne sais pas si euh, c'est possible pour toi, ou je ne sais pas si il est déjà activé. Ah! Je t'entends, là. C'est parti. Oui. Il va falloir que tu parles un petit peu plus fort. Bonjour Annie. Très heureux que tu okay. sois là. Euh, merci. Je voulais juste savoir, j'ai demandé, vous, comment tu me mets ligne du temps? C'est juste ça? Oui. En, fait, la... ouais. en fait, soit que vous activez « liste » ici, et là, elle devient verticale. Donc, vous voyez avec les dates, les titres, comme ça. Ah, okay. Donc, ça, vous la mettez sous forme de « liste » ici. Soit que vous la mettez horizontalement, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, là, fait toujours ça ici, mais ça va plus bas. Mais comme ça, vous avez une vue euh, horizontale. Donc, en fait, c'est ce que j'expliquais à euh, la personne précédente, là, donc j'ai déjà oublié le nom. Voilà. Il y avait une autre question, je crois. Euh... Oui, est-ce que, est que, oui, Nancy Nancy, est-ce qu'on peut faire une copie d'une ligne déjà sur le site et les modifier par la suite? Normalement, lorsqu'elles sont partagées, elles sont non modifiables au bout du temps. Euh, on peut s'en inspirer, on peut utiliser les, les événements, mais ce n'est pas fait pour être euh, modifiable. Par contre, il faudrait vérifier sur les, euh, les forfaits payants, par contre, c'est euh, bien dommage. Nous, ce qu'on vit, c'est la gratuité, mais sur les forfaits payants, il faudrait voir... Euh, s'il y a possibilité de modifier, de collaborer. Je sais que souvent sur les applications, lorsqu'on a un forfait le moindrement payant, il y a possibilité de collaborer, d'avoir plusieurs utilisateurs sur une ligne du temps. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nancy. Euh, Alicia, il y avait une question, vas-y. Oui, oui, c'est encore moi. Ben, sans je problème, bien, sans problème, donc je suis comme... Euh... <rire> C'était moi l'autre partie d'avant. Euh, oui. En fait, euh, je veux juste m'assurer parce que quand que je l'ai mis en, en, en horizontal, oui. euh, là, ça me dit modern tant. Donc là, j'ai peur que ça. Est-ce que ça anglicise mes mots Hop. Oh. C'est peut-être moi qui en. Ai euh, pas peur de ça. Est-ce que c'est vous est -ce qui l'avez. Euh, ça... Je vais aller sur le. Oui, Mettons, je vais rajouter. Point hein? spam. Ouais, je vais rajouter ici. C'est-tu ici qu'on vous a traduit automatiquement? Euh... Ben, moi, moi j'ai écrit, mettons, temps moderne. Puis là, quand je okay. regarde sur ma ligne du temps, c'est marqué euh, modern temps. Est-ce que c'est dans quand vous faites recherche, euh, dans quand vous recherchez votre ligne du temps? Ou c euh, non, lorsque vous avez... je c'est juste transféré vertical à horizontal. Je ne sais pas si. Okay. Euh... Pas se poser. Fait... <rire> okay, Vraiment pas se poser. Là, je vais mettre des dates factices. Là. Je, vais mettre... Tiens, je vais faire ça comme ça. Puis je vais voir si moi, par exemple, le... si moi, ils vont me le traduire. Mon accent aigu là, sur période contemporaine mais il l'a laissé à première phase très, si me ok si vous... je vais regarder ah voyez vous moi aussi il l'a fait parce que je sais pas si vous okay. le voyez le modern time ouais ouais ouais ouais, euh, ouais, ben, ouais peut-être des fois il faut lui faire euh, peut-être un petit rappel euh, ah, Oui, effectivement euh, peut-être lui faire un petit rappel Est-ce que vous avez vu des fois qu'il passe au français, à l'anglais, tout ça? Euh, voyez-vous, ici, j'ai encore « Temps moderne ouais. », si vous regardez sur mon écran. Donc, pourtant, je, je, je rectifie le tir et euh, maintenant, je vais faire « Update ». Et je vais regarder si sur ma ligne du temps. J'ai la version française. Ah, voyez-vous, il est revenu à « Temps oh. moderne okay. euh, ». Oui, peut-être qu'il je... faut faire « Update je... ». <rire> Okay. Oui, exactement. C'est à force de lui répéter qu'on veut vraiment écrire en français, qui finit par comprendre le français. Je ne sais, sais pas si, si c'est une telle... C'est ça, exactement. C'est. Okay, <rire> Merci. C'est ben, plaisir.